可惜了 Ton serviteur, que le Saint-Esprit lui donne encore cette capacité Amen. de dire ainsi, dit l'éternel. Que ses yeux soient ouverts, que ses oreilles soient attentives. Amen. Nous aussi, nous voulons écouter, que nous soyons attentifs à ta parole. Béni soit-il, grand, que les âges cantent tout autour d'un ciel au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Sans plus tarder, je t'invite, je te prie, mettre des je la pied notre papier ou la caméra notre Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Dieu soit loué. Je vous salue au nom du Seigneur. Prenons nos places. Amen. Que le bon Dieu te bénisse, toi qui es là cet après-midi. Amen. La Bible nous dit Notre monde est la présence en nous a besoin de nous. Amen. Amen. Si tu es là, c'est parce que nous avons besoin de a zanaposa ainsi dit l'éternel cet après-midi. Amen. Notre deuxième dimanche, nous parlons sur les thèmes qui j'enverrai. -je? Amen. Et pour honorer la parole, prenons nos Bibles et nous sommes debout. Esaïe chapitre 6. Verset 8 Ésaïe chapitre 6 Verset 8 Celui qui a trouvé pénalier Marchera pour nous. Je répondis, me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Dieu soit loué, prenons mon place. Après avoir parlé, c'est une âme pour le Seigneur, pendant les mois de juillet, et Dieu nous a fait grâce encore aujourd'hui de parler de qui enverrai-je. Qui enverrai-je? Et Esaïa répondit, Mais voici. Qui enverrai-je? Bien aimé, les Seigneur, cette question. Bien aimé, cette question Et ça, est ça qu pasteur, notre responsable de l'église. C'est une question qui n'est pas seulement préoccupante pour le pasteur ou les responsables de l'église. Mais cette question. Mais cette question. Et Seigneur, les préoccupations ça, ça doit être une préoccupation De tout chrétien dans l'église Ce n'est pas seulement une question que doivent répondre les responsables ou le pasteur ou ceux qui passent devant Mais c'est une question qui concerne et qui doit être la préoccupation de tout le monde dans l'église et la Bible nous dira Dieu ne cherche pas les gens parfaits pour moi la cause la parce que parfait devant Et comme nous pouvons, certaines personnes peuvent le penser, je ne peux pas être envoyé parce que je ne suis pas parfait devant Dieu. Mais Dieu se sert même de la personne qui est imparfaite. Mais cette personne doit se laisser toucher et changer par la présence de Dieu. Mais ça la vie et comme ma vie moko sainteté. Et qui doit faire de sa vie une vie de sainteté. Amen. Amen. Parce que si nous lisons correctement la Bible, si nous, correctement la Bible nous, verrons, nous, nous irons à découvrir plusieurs prophètes dans la Bible. Aucun d'eux ne dira qu'il avait le désir lorsque Dieu l'avait appelé pour l'envoyer. Et tous si tu lis bien ta Bible, tu verras que chacun d'eux avait un argument. Isaac et Azo lingate ko kenena mission nzabazo nga pesa qu'il ne voulait pas aller faire la mission que Dieu lui avait confiée et ezala ba musu su nzaba baneko ko il y avait de ceux aussi que le seigneur obligeait. mais ezala ba musu su nzaba baneko pesa bango tape ko luka ko préparer bango mais babaneko ninga mission te parce que babaneko mimo na ke bazaba incapable et aussi de ceux que le seigneur laissait le temps qu'ils se préparent, mais bien que ça ils aimaient pas la mission parce qu'ils se voyaient incapables par exemple la Bible a dit sur la Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 8. Prenons nos Bibles, exemple dans le livre de Jérémie 1, 4 à 8. Jérémie. Le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 1. Jérémie 1, 4 à 8. Jérémie 1, 4 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais conçu. Je t'avais je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Ah, Seigneur Éternel, voici, je ne suis point je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel ne dit Ne dit pas je ne sais je suis un enfant, car tu iras vers tout ce qui vers tous tout ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Alors, dans monde... ici nous voyons avant que Dieu ne donne à Jérémie une mission, Dieu avant Dieu lui-même connaissait Jérémie avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. Dieu lui-même l'avait consacré depuis qu'il était dans le ventre de sa maman. Et Dieu est venu auprès de Jérémie lui donner la mission. Parce qu'il connaissait bien Jérémie. Et parmi nous aussi, en ce lieu, Dieu nous connaît correctement. Dieu connaît nos capacités. Et si Dieu nous donne la mission, c'est qu'il sait que tu es capable de l'accomplir. Si tu n'es pas capable par ta force ou par ton intelligence, mais dieu lui-même va te capaciter en tout et tout. lorsque dieu donne à une personne une mission il se fait lui-même partenaire de cette mission il s'établit lui-même de la personne afin de diriger tout ce que cette personne va faire. Dans la Bible, La Bible nous le dit, si Dieu donne une vision, il s'assure de donner aussi. Jamais Dieu n'envoie une personne sans pour autant l'équiper. Voilà pourquoi Jésus dira aux disciples Je vous envoie en mission, mais sachez-le que je suis avec vous. Jusqu'à la fin du temps. Qui j'enverrai-je Qui enverrai-je est-ce que Dieu peut poser cette question à une personne Avec plusieurs personnes que le Christ a. Avec tous les enfants que Dieu a. Est-ce que Dieu peut poser cette question à une personne C'est parce que Dieu se rend compte que les hommes ne l'aiment pas tel qu'ils les aiment. Nous avons ici Jérémie qui est dans mission. Dieu dira Jérémie va en mission. Mais t'as là Jérémie a commis copie ça mais regarde comment Jérémie fait et commence à montrer à Dieu ses imperfections et il dira à Dieu Seigneur je suis un enfant, je ne sais pas parler. est-ce que pour accomplir une mission cela nécessite que mais tu sois un mais où cela demande qu'une personne ait la volonté et cela demande que la personne aussi ait de l'amour de ce qu'il veut faire avant d'accomplir la mission nous nous devons d'avoir de l'amour et chercher à obéir à celui qui nous donne la mission est-ce que cet après midi est-ce que cet après midi, après -midi tu prêt pour accomplir mission' pour accomplir la mission ou bien aux après, ou es -tu prêt? où es-tu prêt pour répondre aux les que tu puisses répondre comme Esaïe. Mais voici. mais voici. Envoie-moi. Amen. la Amen. réalité Si nous allons dans la réalité des choses de ce monde, nous verrons comment les gens vivent à l'étranger. Un ambassadeur l'étranger. Un ambassadeur d'un pays à l'étranger. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Parce nation Parce qu'il est conscient que sa nation lui prend en charge. Quel que soit problème à peu importe le problème, la nation va le défendre. Et le, mission, Et le Dieu qui nous appelle pour nous confier la mission Il est, il est, le, tout puissant. Il est le tout puissant Il est capable Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir S'il nous confie une mission Il s'assure de nous donner les compétences S'il nous donne une mission Il prend tout en charge Parce qu'il ne se pas. Il nous garde. Amen. Sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Pour répondre à cet appel. Pour répondre à l'appel. Est-ce que nous sommes prêts à répondre à cet appel? De la même manière qu'Esaïe a dit: Me voici. Les seigneurs cherchent Dieu nos ouvriers Dieu est en train de chercher des ouvriers C'est pour cela que la question Voilà pourquoi il pose cette question Il se dit qui enverrai-je Comme ouvrier Comme ouvrier À servir la Pour qu'il puisse servir à mon œuvre. Matthieu chapitre 9, 35 à 38 Matthieu 9, 35 à 38 Matthieu chapitre 9 Matthieu 9, 35 à 38 Je lis la parole du Seigneur Amen. Jésus parcourait toutes les villes Et les villages Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle du royaume Et guérissant Tous les malades Et toute infirmité Voyant la foule Voyant la foule il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était, qu était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole du Seigneur. Amen. Jésus a vous prêché. Jésus prêchait. Il avait la compassion de la foule La Bible dira, il a dit La moisson est grande Mais il a peu d'ouvriers. Parce qu'il avait compassion des personnes qui venaient Mais il dit aux disciples priez le Dieu Seigneur. Qui envoie des ouvriers? Est-ce que Basali Est-ce qu'il y a peu d'ouvriers? Est-ce que Basali bazangi? Est-ce qu'il manque des ouvriers? Pour répondre na à peine puisse répondre à ces. Où Ou les ouvriers ne veulent pas travailler. Jésus a comparé foule oyo na na moisson. Jésus compare la foule avec la moisson. La Bible dira que la moisson était déjà mûre pour la récolte. Et, Et plusieurs de ces personnes qui sont dehors. Il y a déjà sa vie. Ma, Il y a de ceux dont leur cœur est déjà disposé à donner leur vie à Jésus. Mais les ouvriers qui peuvent leur enseigner ces choses ne sont pas disposés. Ba, ba, Il y a de ceux aussi qui en ont déjà marre des problèmes qui ont ba, déjà été Il y a de ceux aussi qui sont déjà fatigués des problèmes de ba, ils ne cherchent seulement Les personnes qui viendront leur donner La parole de vie Afin qu'ils puissent donner leur vie à Jésus Mais toi et moi qui sommes ici en souple, Nous sommes conscients de nos compétences Mais nous n'avons pas la capacité D'aller faire la mission Amen, Amen. C'est triste A l'extérieur, il n'y a pas de bienfait. À l'extérieur, il n'y a pas de, de problème quelconque. À l'extérieur, il y a des ceux qui ont plus C'est pourquoi tu verras que certaines personnes, vu qu'il n'y a personne pour leur donner la parole de Dieu, nous verrons que le taux des suicides augmente. C'est pour ça que tu verras qu'il y a certaines personnes qui se retourne à aller chercher des solutions. Alors que toi tu es ici. Tu as la parole. Et il y a des fois Et il y a des fois où le Seigneur touche ton cœur. Mais tu le gardes. Et à l'extérieur, il y en a qui viennent. Le Seigneur cherche une personne. Qui pourra aller pour, non, prêcher bonne nouvelle. pour aller prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans acte 8 30 à 39? C'est l'histoire de l'énique Éthiopien. Pour comprendre que l'Ibanda Pour que tu puisses comprendre que dehors il y a de ceux qui ont beaucoup. Pour comprendre que l'Ibanda n'a Pour que tu comprennes que dehors il y a des ceux qui sont déjà disposés Mais à donner leur vie. Mais il manque de ceux qui sont disposés Pour leur présenter Mais Jésus Comme le Seigneur et Sauveur Aussi longtemps que toi tu es assis aussi Sur cette le chaise, le chaise ta ta Dieu, Dieu. Tu connais la parole de Dieu Dans sa Mais profondeur Et tu restes assis Tu n'arrives pas à servir Et le Seigneur ne cesse de dire et redire Après Qui enverrai-je Pour ce que ce peuple soit sauvé que nous dit Acte des Apôtres dans le livre 8, 30 à 39? Attendez les bisous, s'il vous plaît. On lit la parole du Seigneur. Le à parce que il faut tout comprendre et Acte 8, 30 à 39. Acte 8, 30 à 39. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Philippe a couru et entendu l'éthiopien qui lisait le prophète Esaü. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne, ne me guide Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de, de l'écriture qu'il qu lisait disait, celui-ci, il, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le, le tend. Et il n'a point ouvert la bouche. Dans, dans, dans, dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qui, qui la déprendra car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur, ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau, qu'est-ce que, qu que, qu qui empêche que je ne sois baptisé Philippe dit Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'unique. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'unique ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Parole du Seigneur. Amen comme je venais de le dire il y a plusieurs dehors qui en ont déjà marre de la vie de il, y a des, il y a plusieurs qui sont dehors qui sont déjà mais prêts à, à vie Jésus mais il manque comme dit le Seigneur qui enverrai-je il manque de ceux qui pourront leur présenter la parole et la Bible nous dit ici dans Acte que l'Inique éthiopien lisait le, le livre pour, que dire est que pour dire que l'unique éthiopien déjà la désir pas à Jésus Christ pour dire que Éthiopien avait déjà le désir de donner sa vie à Jésus. Mais Abane Kosang a mutuni apoi ko expliquer malobamu na profondeur pour à comprendre. Mais il lui manquait une personne qui pouvait l'expliquer ces choses dans la profondeur. Et Bible esprit à Seigneur et touché Philip et mémie place l'uni Éthiopien Zalaki. Et la Bible dira que l'esprit du Seigneur toucha Philippe et l'emmena là où se trouvait l'uni. Et à pousser le pemi à char et l'uni Éthiopien à tuni. Est-ce qu'oson comprendre ma aux autres? Et il s'approcha du char de l'uni Éthiopien et lui posa la question. Ce que tu comprends, ce que tu es en train... L'unique éthiopien ne comprend les négriers, ce qu'ils nous t'ont expliqué en Haïti. L'unique éthiopien dira comment comprendrais-je s'il y a personne pour m'expliquer Donc pour vous dire que Batinaliban bah, a déjà la soif et a parole. Il y a de ceux dehors qui ont déjà la soif de la parole. Mais ils ont un grand mouton pour expliquer parole pour comprendre. Andy Marco pense sa vie n'est pas Jésus que... Christ. Mais il manque une personne pour l'expliquer cette parole afin qu'il donne sa et vie Et puis le dernier si, civil, so, Philippe, a expliqué a profondé, à profondeur, comment est-ce que Maloba est son roba. Et la Bible dira que Philippe expliquera à l'unique éthiopien la profondeur de cette parole Et l'unique éthiopien comprendra et acceptera cette parole Et il lui dira qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui empêche que je puisse être baptisé Regarde il y a aussi une cour d'eau Voilà pourquoi l'église nous perdons des gens parce que tout zoo mythique. Parce que nous nous laissons. Tous ceux qui étaient prêts pour prêcher bonne nouvelle. Nous n'allons pas pour prêcher la bonne La Bible dit Nique et a reçu le baptême. La Bible dit Nique et a reçu le baptême. Et l'esprit de l'Éternel le emmena qui Philippe et Menenai et lui est sous ses mains quelque part. Et l'esprit du Seigneur qui a emmené Philippe près de Nique et Chopier lui saisit encore et l'emmène à. Parce qu'à accomplir mission Oyo, l'esprit est qui pour Menenai Nique et Chopier. Parce qu'il a accompli la mission que l'esprit l'avait envoyé près de Nique et Chopier. Bien demain dans les Seigneurs. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'utilise pas les personnes seulement parfaite. C'est pour cela que les gens qui sont dans les aïeux qui. C'est pourquoi la Bible dira que lorsque Isaïe a entendu cette phrase qui enverrait mon équipe De lui-même Isaïe s'est regardé et s'est dit je suis une personne pleine de paix Mais l'ange de l'Éternel a ne touché mon connaître comme ici Mais l'ange de l'Éternel toucha sa bouche et le rendit pile peut-être que toi aussi là où tu es tu te trouves incapable pour faire l'œuvre de Dieu parce que mais Dieu aussi a besoin que tu le sers et lui-même il sait comment il va utiliser. te utiliser. Peut-être peut-être paye au pour mon argent non là macamanza mais aussi parce que là ça et toi aussi, tu as l'impression que toi, les choses de Dieu, ça va pas marcher parce que tu es timide. Tu peux aussi dire comme Jérémie, je suis un enfant, je ne suis pas encore digne d'aller prêcher et parler de Dieu. Je ne connais pas la raison que toi, tu annonces. Lorsque Dieu vient parler à ton cœur, lorsque Dieu vient toucher ton cœur. Afin que pour que tu puisses le servir, servir dans la moisson. Quelle est la raison que tu avances? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Les personnes qui sont. Ou les personnes qui sont tout autour de toi qui nous connaissent. Peut-être que si aujourd'hui la mort les et qui ne connaissent pas Dieu, sache-les que ces personnes. On te les demandera des comptes. Parce que c'était toi qui étais à côté de nous. Tu étais mieux placé pour leur prêcher la bonne nouvelle. Tu étais mieux placé pour leur montrer que Dieu est mort. Tu étais mieux placé pour leur montrer que Jésus-Christ est mort pour elle à la croix. Quelle est la raison que tu avances Pour nous servir Dieu. Ici le Seigneur cherche. Qui enverrai-je? Toi qui le prêcher bonne nouvelle. Pour qu'il puisse aller prêcher la nouvelle. Est Est-ce que Liusa capable d'être Est-ce que tu es capable? Est-ce que Liusa capable d'être Est-ce que tu n'es pas capable? Pour nous servir Nzambi. Pour servir Dieu. La Église. À l'Église. Pour nous servir Nzambi. Pour servir pour Dieu. Servir pour Dieu. Servir la Dieu. mission évangélisation. Dans le, le, le groupe d'évangélisation. Faceur pour servir Nzambi za anebele. Tu peux servir Dieu de plusieurs manières. À l'Église. À l'Église. Dans ta, famille, dans ta famille, pour prêcher bonne nouvelle. Pour prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que Dieu peut chercher des gens? Avec plusieurs personnes qu'il a. Avec tous les serviteurs qu'il a. Ou bien Ou bien dans nos cœurs, il n'y a pas l'amour. Amen. Jésus Amen. Jésus dira aux disciples. Qui puisse prier le maître de la maison. Afin qu'il puisse envoyer les serviteurs. De la même manière, nous voyons dans l'église. Quand on donne des sujets, lorsqu'on donne des sujets, on verra des gens prêts aux prêtres. Il est prêt de prier pour sa propre vie. Moutaza, prête. La personne est prête pour n'avoir pour besoin quelqu'un. qui prie avec ardeur pour ses propres besoins. Mais quand on parle pour la moisson de lorsqu'on parle pour l'évangélisation, c'est difficile que tu trouves les gens. C'est dur que tu vois une personne rester dans la prière pour l'œuvre de Dieu. C'est le manque d'amour. C'est ça les problèmes des chrétiens d'aujourd'hui C'est ça des plus des chrétiens Premièrement, on n'a pas d'amour devant notre créateur On n'aime pas nos prochains Parce que si nous aimons Dieu tel que la Bible Et si nous aimons nos prochains tel que nous, nous aimons nous-mêmes Nous ne leur laisserons pas dehors la Bible dira que Jésus avait la compassion de Si vraiment tu es un disciple de Jésus Tu vas avoir compassion de ces personnes Parce que tu auras la compassion de parce que tu toi. Pour que toi aussi tu sois sur cette chaise On t'avait aussi montré les On t'avait prêché Tu dois avoir la compassion de ceux qui sont Jésus Christ a de la même manière que Jésus avait compassion La Bible dira que Dieu a aimé le monde C'est pourquoi il a donné Jésus Christ pour qu'il meure pour nous Pour que nos péchés soient est Toi aussi tu peux aimer ton prochain comme Dieu l'envoie Luc chapitre 10 Luc 10 25 à, 28. 25 à 28 Luc 10, 25 à 28 Je lis la parole du Seigneur Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus Pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras, parole du Seigneur. Amen. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. De toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous aimons le Dieu de tout ton cœur. Lorsque Dieu pose la question qui enverrai-je Nous serons comme Esaïe Nous resterons par là Nous dirons comme Esaïe nous sommes là Envoie-nous. Afin que nous allons tous aimer. Et si nous aimons nos prochains comme nous-mêmes, nous, nous, nous ne leur laisserons pas de l'amour. Nous ne leur laisserons pas de, Vous aurons de eux, Nous aurons de l'amour pour eux. Parce que nous avons conscience que la parole que nous leur annoncerons, c'est la vie. Et ça leur enlèvera du mauvaise mauvais vie éternelle. Pour leur emmener dans la vie éternelle Mais le problème dans l'église d'aujourd'hui Nous sommes devenus égoïstes Nous sommes devenus matérialistes L'homme a seulement ses propres désirs L'homme a, a seulement besoin de ses propres désirs La personne a seulement envie de faire ses propres besoins mais Créateur il n'arrive pas à faire le désir de son créateur. Une personne de la présence de Dieu Il a besoin que Dieu accomplisse seulement le désir de son cœur. Il a seulement besoin que Dieu exauce ses propres problèmes Il a seulement besoin que Dieu ses propres problèmes. Et c'est ça le désir qui emmène plusieurs personnes. C'est pourquoi c'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes viennent à Afin que Dieu puisse changer leur vie. Dieu enlève leur douleur. Dieu leur donne la vie. Dieu leur donne la vie en abondance. Mais ça manque. Mais il manque. Mais la part de l'homme auprès de Dieu. Malgré tout ce que le Seigneur a accompli déjà, Malgré tout ce que le Seigneur nous donne déjà Mais nous sommes incapables de servir Dieu Mais lorsque le temps approche de servir Dieu Nous commençons à donner des actes. Nous commençons à montrer à Dieu nos frères Alors que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes Et si Dieu nous envoie il a Il sait qu'il nous rendra capable. Il sait qu'il nous donnera la force. Parce qu'il na na biso moto confronter l'ennemi. Parce qu'il sait de notre propre force nous serons incapables d'affronter l'ennemi. Qui j'en verrai. Ça fait combien d'années à l'église Ça fait combien d'années tu as l'église Combien de fois que pour évangéliser? Combien de fois tu es sorti pour évangéliser? Combien de fois nous mais tu pas avancé? Combien de fois tu parlais de Dieu? Mais chaque jour, chaque mois, chaque année. Mais chaque jour, chaque mois, chaque année. Osar pour Sanza à accomplir ma mais... désir tu demandes que Dieu accomplisse tes désirs Tu demandes que Dieu fasse du bien à ta famille Mais lorsque ça arrive Est-ce que tu fasses aussi le service de Dieu Tu n'arrives pas à le faire avec facilité Tu n'arrives pas à le faire de tout ton corps mais, mais tu regardes toujours tes propres à Combien de fois s'il y a un programme à l'église fois il y a un programme à l'église on ne retrouve que les mêmes personnes. La prière dans la prière de la semaine, on verra les mêmes dans personnes. nous les mêmes personnes. Mais nous avons ça. Nous avons accomplir Ma désir. Mais tu désires que le Seigneur accomplisse tes envies. Tu veux que le Seigneur te, euh, mette fin aux souffrances qui tu, tu veux que le Seigneur puisse donner un nouveau air dans ta famille. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais pas les resservir. Est-ce que les gens mais la part de servir Dieu, est-ce que toi tu le fais Mais regarde le Seigneur cherche des personnes qui peuvent vous Alors que toi tu es là et tu peux dire me voici. C'est là demande que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains 12, 1 à 2.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 Ne vous conformez pas au siècle présent. Ici, le Seigneur est en train de nous dire que nous devons offrir à Dieu nos vies comme un culte qui est agréable à Dieu. Si nous serons comme Romain le dit ici en ce lieu, Dieu ne demandera pas qui enverrai-je. Parce que nous servirons Dieu avec conscience. Et nous saurons où Dieu nous place. Et où Dieu nous place aussi. En tout ce que le Seigneur fait pour nous. Et en retour, nous aussi, nous nous sacrifierons pour lui. Mais nous sommes entrés dans le siècle. Présent. Nous vivons les choses de ce monde aujourd'hui. On au est de faire ce qui est la volonté de Dieu. On est de nous offrir nos corps comme un sacrifice. Nous commençons à prendre plaisir au siècle présent. Nous voulons tout gagner de ce monde. Prevenez, tu verras une personne travailler deux endroits. Mais pour Dieu, pas du temps. C'est pourquoi Dieu cherche les gens. La personne oublie que la force qu'il a pour aller travailler C'est Dieu qui le donne Mais il ne prend pas la conscience de donner à Jésus sa vie Il n'a pas la conscience de servir Dieu toute sa vie Bien aimé dans le Seigneur Il dans ce monde, nous sommes venus premièrement pour le royaume des cieux. Nous, nous sommes d'abord venus pour offrir nos vies comme un sacrifice. Nous ne sommes pas venus pour gagner ce monde. Parce que si nous nous plaisons du siècle présent, nous, nous perdrons l'éternité. Ce que la personne fait sous terre, cela détermine son éternité. Mais ce qui et si nous offrirons de corps comme dit Romain, Dieu prendra plaisir. Dieu ne demandera pas. Il ne demandera pas. Qu ne parce qu'il voit que dehors des gens. Dieu, gens Dieu a vu à Ninive des gens en train de Dieu a vu que la vie des personnes à Ninive, Ninive. C'est pourquoi il a envoyé Jonas aller prêcher. Mais Jonas qu a, a qui Ok a fui. Alors que Dieu ne le fuit pas. Dieu en vient auprès de lui de Dieu, Dieu on se donne à lui comme Qu'il fasse de toi ce que tu veux. de son nom. Bien aimé dans le Seigneur. dans le Seigneur. Est-ce que vie que ta vie? C'est comme Romain nous le dit. Où c'est pour le siècle présent A quoi servira un homme de tout gagner Et que demain il perde son âme A quoi servirait de tout gagner Et demain les générations après mon que le royaume des cieux Mais si tu serviras Dieu tu... tu vas gagner au senti plus le royaume des cieux et le royaume de Dieu te sera. Et ça facile bien aimé dans, les bien aimé dans pour le servir De, de servir Dieu. À de à Il te donnera au senti. Le royaume de Dieu Et tu ne rateras pas le royaume de Dieu. Mais le à toujours dans ma l'homme a toujours des choses qui l'attirent à rien la personne oublie la précieuse vie qui est dans la gloire de dieu mais à est présent se précipite pour le siècle présent et les choses qui passeront demain. parce que tout ce que nous voyons sur terre la bible nous dit que ça passe seulement la parole de dieu. Et cet et cet après midi et tu as besoin je, Esaïe, que tu sois comme Isaïe. Oh, que tu répondes me voici. Au Pour, Pour que tu le saches. Pour, oh, Pour que tu entres dans la. Au mission. Pour que tu le sais dans la. mission est grande. La est grande. La mission est grande. Est-ce que bien Est-ce que tu peux prier. que le Seigneur. Est-ce que Est-ce que tu peux, prier? Que, tu peux, prier? Que, tu peux prier? que tu dis Seigneur. Parmi ma ouvriers, je suis parmi ma ouvrière. tu cherches à Pour que ton œuvre aille de l'avant. Au nom de Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Et puis nos têtes, nous allons prier la parole malobo yoki et je suis ici quand abo moi nayo malobo yoki et transformer vinayo bibliologie malobanza mais à capouna pour consoler malobanza mais à capouna pour instruire Tika ka été malobanza après midi à lo et tika la grave n'abo moi na et pour fruit. fruits, prions au nom puissant de Jésus. Alléluia.